Dame on dit, laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Laisse entrer le roi de gloire. Levez-le, on dit, alléluia. Levez-le, on dit, Jésus me remet. dit, Jésus me Est-ce qu'on remet Jésus à Suam? Là, on dit, Jésus me remet. levez moi mais on dit, Moi, déclarer na t pas ça? Jésus, Jésus Nous avons 100% contrôle l'espace ça Et nous déclarer Dans le nom de Jésus Depuis monde qui là qui pig grand dans la vie Et nous déclarer Et nous déclarer plus conviction Pour déclarer ensemble de choses Parce que la Bible dit que La mort et la vie sont au pouvoir de la langue donc, nous parlons de mon Dieu pour le sécuriser, pour contrôler le contrôler, moment. Amen. Un moment capable, un moment qui est puissant, un moment qui ätter, sentir, qu sentir, rainer, est glorieux. Dis à soi, ya. M'a qu'on senti, au café plus, fort toujours. Dis à et yes, yes, mon niveau, M'a lever mon balance, Dis à soi, ya. déclarer. Dans le nom de Jésus. Jésus. Moi déclaré, déclaré, déclaré. Espace côté m'campé, ya. L'électrifié. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déclarer espace côté de la Je déclarer cet esprit prend contrôle dans le nom de Jésus. Et je déclaré déclarer à soi, depuis sous chair, il vient à l'assemblée. C'est pour gloire, mon Dieu, qu'il contrôle le moment. Sa. Et je déclarer puissance, mon Dieu, toucher ça dans le nom de Jésus dit seigneur l'Ibon bon pour nous dans la présence mais venir en présence sa présence ou c'est laver mes à terre assure si vous nous puis soif si on nous plus besoin si on nous plus désiré c'est présence la bible dit dans 2 chroniques chapitre 7 les Salomon. Le Salomon te fin prier La gloire de Dieu était envahi. Top plan. Adoration. Ils n'ont pas qu'à continuer. Musiciens. Ils n'ont pas qu'à continuer à jouer. Parce que côté présence bon mon Dieu, c'est liberté totale. souhait Dans le nom de Jésus, je déclarer C'est pour présence, mon Dieu. Les points qu'on l'espace, ça n'a pas frappé dit ça. Disais-moi, présence, bon Dieu, les points qu'on l'espace, ça n'a pas été musicien, vous. Musiciens, vous n'avez C'est mon, mon présence, bon Dieu, les points qu'on l'espace, ça. C'est mon présence, bon Dieu, les points qu'on l'espace, ça. Dans le nom de Jésus. C'est vous, ange, bon Dieu, yo. yo touchez l'espace, ça. Dans le nom de Jésus. D'ailleurs, on dit Seigneur. Dis Seigneur. Assoyez-vous. Parfois, les anges, yo. C'est présent sur nos besoins. Seigneur, asseyez-nous plus que soif. assouie-ya, nous plus que déterminés. Pas vos anges, mais c'est où même nos besoins besoin. mon cri crier Jésus. Quittez-moi aller. Thank you, Jesus. Quittez-moi sans dire bouche ou c'est pour vivre, c'est pour elle. Nous devons crier Jésus. Jésus. Dis à soi. Je vais déclarer sous soirée ça. Je puissance, je puissance, puissance, puissance, puissance. Dis à soi. Je vais déclarer. Moi déclarer force, contre force, force contre force. Puissance contre puissance. Au nom, au nom de Jésus. Et je vais déclarer. Maintenant, moi moi soirée de gloire à soi. Moi, déclarer, moi, j'ai une soirée de gloire, à Moi, déclarer à soi. Moi, j'ai une soirée de gloire. Parce que l'éternel a placé ça. La Bible dit, côté deux, nous y a un nom de Dieu. Il est absent du corps. Mais il a un esprit. Il dit, Jésus, nous plus que deux. Nous plus que trois. C'est pour pas ou accompli dans le nom de Jésus. Est-ce que vous avez frappé mon pouvoir pousser un cri de joie à soi pour l'éternel? Dame ou qui crie pour l'éternel? que me crie à la Bible dit dans son palais tous ces cris? Dame ou qui me crie devant mon Dieu à soi? Praise God. Thank you, Jesus. Alléluia. Dame, mon motivé parce que Dieu a fait de grandes choses à soi. Amen. Si vous avez motiver. la ti parce que gen gros bon Dieu a fait la moun bon Dieu renmen oh jesus tu love me too much moi ki capable d'exprimer l'amour ça en réalité comme réciproque. mais c'est seulement adorer capable d'adorer. Le premier qui est disposé pour adorer le Seigneur Asroyal Dis moi qui est là, la de venir pour me bénir Il ne pas que de me bénir Dis moi monde pour me bénir rien ne pas que de me bénir Gardez les autres qui le monde Dis moi monde pour me bénir rien ne pas que de me bénir Je ne pas en prie pas que rien empêcher de me bénir Ce soir soirée soirée soirée qui est tout à fait spécial à vous Alléluia, merci Seigneur, merci Père, Santo et Sel Seigneur, Praise God, Amen, Saint. Et y a encore qui t'a oublié en lunettes et c'est si toutefois, il est là. Ah, ok, bien merci. Alléluia, Praise God, Amen, Santo Dios, Hallelujah. Jesus. Salut Monsieur Bio qui n'a qu'à la soie. salut Misse Salvis Delima qui est là, donc nous sommes à l'adorateur de Kaila Aswaya. Nous besoin à l'adorateur de Kaila Aswaya. Amen l'église. Santore sel Seigneur, merci Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Au fidèle Seigneur. Hallelujah. Santore sel Seigneur. Hallelujah, merci Seigneur. Hey, yeah. oh yeah, oh, oh, oh you love me too much. Oh, come on and say oh oh. Jesus, you're amazing. You make my life feel brand new. Hey, Jesus, you love me too much. Too much, too much, too much. Let's realize that Jesus is my one source. Come on, Jesus, you love me too much. Oh. Love me too much. Oh. You love me, God. You love me, you love me, you love me. Say, Jesus, you love me too much. Oh. Your love, love is kind, your love is patient. You fill my heart, you fill my heart with so much peace and joy. Fete akonto aswai, you're you're amazing. You You make my life, you make my life complete. Jesus, you're amazing. Oh, you make my life. You love me too much, oh. hey, Jesus, you love me too much. Oh. You love me, God. Say, Jesus too much. me much. much. Too much. Too much. Too much. you love me Too Too much. Oh. You love me too, too, too, too much. Wow. that manchot, man. one more time. You love me, God. You love Jesus. You love me too much. Oh, tout manchot, tout manchot, le oh, love me God and say Jesus you love me too much oh. hey. you love me you love me you love me you love Jesus you love me too much oh. hey. you love me God Jesus you love me too much oh. Much you love me, God Jesus. You love me too much, too, too, too much, oh. too much, oh. too much. much oh. excess, so I Do much, your love for me too much. your love for me jesus too much oh. my god your love for me too much oh. Too much oh. Jesus your love your love your love for me your love for me too much oh. yeah. Tu m'as sauvé, tu m'as l'air. Viens,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 Merci, merci, la merci, la merci, la merci, a merci, merci, merci, merci, la la la la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 Yala Messi Yala Messi Yala Messi, Yala Messi, Yala Messi, Yala! Yalla... Hey! Yala Messi Jesus! Hey! Yala! Hey! Jesus, you love it all Too much Too much This is love! You're not a Jesus, you love me too much. Too much. Too much. Reverend, me the church. Hey, Jesus, you love me too much. Oh, too much. Too much. Because I left your body saying. Jesus, you love me. Too much. Of too much. Too much. Too much. Too Too much. Too much. Too much. Too much. Too Too much. Too much. Too You love me too much Too much Too much love Le même qui a vers mon de ça ma femme. Oh, vi toi c'est moi, chanteur. oh, oh, oh, oh, moi, si qui pa jomme pédia dans c'est j'ai mon Si bataille là c'est j'ai. Désir. Est-ce que tu es capable de vraiment crier? Oh! Oh! Shut up! Ça est il est possible Pour me taper Ce qui est maintenant Le plus fort Parce que Vie toi, c'est est possible Pour la vie au mal il est possible Pour ta y ce qui Taula là, il victoire. Je il n'y a pas si pour ça est, Il pas si. Parce que ce qui en. Et toi, ça pour moi, la clame la de toi. Lui est pas lui, bien, pas si possible, pas si oui pas possible. pas si bien, pas si possible. pas possible. défi elle vient te mettre devant si il est possible pour moi finir mal il yeah, yeah, yeah. est possible pour moi toujours m'a parce que chaque entendant le puissant yeah, yeah. il te l'asso la au défi ou même qu'il pas qu'à faire petit il est possible pour pas qu'à faire petit il yeah, yeah. est possible pour pas qu'à faire où ce qui y là Lui bifant est possible Vous pas voyager Il est possible Vous la pas qu'à Chaque ne maman, pas. toi en soirée, surnaturelle. surnaturel Même pas, c'est <rice> la <To pen santé> en vérité, c'est son ça. Oh oui, -y, oh oui, -y, oh oui, -y, oh oui, a vérité, a vérité, oui, oui, oui, en vérité en vérité en vérité en vérité en vérité à Nous c'est a commencé ou la c'est qui a commencé c'est ça Oh oui, tout là fini, que fini. Ah oui, tout fini. tu fini. Ta humiliation fini. Ta a fini. oui, tout là fini. Oh oui, fini soirée ça, c'est saison. Aïe, ah oui, comme un diam Ah oui, l'on a jamais à pour aussi. Enfermérité, soirée ça, c'est soirée témoignage ta même si tout le monde sors à la carte de la boue. c'est C'est le peu de temps. C'est un peu C'est un peu de la C'est un peu C'est C'est fini. Ah oui. en vérité c'est ça c'est ça mais ma a parlé les semble en vérité en vérité déclaré déclaré amen l'éclat semble plus faible à en vérité si le nom ma Seigneur la chune est en vérité forestes julem Je vais ça. Je vais quitter avec tout ça. C'est pour témoigner. Pour attendre. Pour pas chouer. Mot, pour exprimer. Alléluia. Ma sister, mon cri. laisse We fuck, we fuck, Hey, hey, hey, hey. Mouais bouquet ordinaire. Est-ce toi ordinaire? Mouais bouquet. assisté, Qu'on y a un vrai parti. Si bé. Qu'on y a un bouquet. C'est pour témoigner. Pour attendre. Ou à témoigner. Ou à témoigner. Malgré que l'on à malgré que pas qu'à résister à témoigner, même si on a fait a fait un fait on a fait un fait on a de un moyen, on a sur a pour vous. vous a S'il alléluia, se están les cieux se sont et hey, les demonios se van Non, il n'y a no hay Non, il n'y a de le de Dieu? Que está conmigo Algo est pasando Los cielos. Les está cantando. y los demonios. no hay enfermedad no hay enfermedad. no hay ¿Dónde están abriendo. C'est un en Nous sommes de faire des está la gloria de Dios? choses. de où est de Dieu C'est là, c'est c'est Los cielos están. Ángeles se cantando. Et les y no a no la espíritu de Dieu? il y Algo está pasando nos cielos están bien Gloria C'est moi <'où est -il -y> monde qui désire gloire à soi <-y> est en monde qui voulait désirer gloire à soi <-y> Levez campé sous pied ou sous chita. chitards. Capé sous pied, ou fermez les yeux, vous levez demain en l'air. Voilà musicien musiciens, vous continuez à jouer. Quand ça lire, retra, retracé l'histoire de Genèse chapitre premier. Et de Veneci, 1 côté au théâtre parler de Jean bon Dieu l'idée comment c'est création l'a retracer comment pouvoir bon Dieu te manifester dans la création il prend même illustration ça pour le faire comprendre, peu importe fait noir qui est en vie. Peu importe la maladie que vous avez en vie. Quel que soit dans la captivité que vous, avez que vous avez. Même Jean Bon Dieu te parlait pour faire noir te disparaître était parle pour lumière capable de paraître Mais c'est qu'on ça Peu importe maladie qui na vu. Peu importe peu ben importe maladie qui n'a vu, peu importe captivité qui est la donne, à par la, la... foi nous déclarer de la... au nom de Jésus, de que maladie ça les disparaît, les disparaissent, les disparaître, les disparaître, les disparaître dans le nom de Jésus, je déclare. No high enfermidad. non de cultividad. No high No de captivité. no n'y de Jésus, no captivité. de Jesús, en el de Jesús poderoso, en el nombre de Jesús Alléluia A soy déclaré soirée ça. Son soirée de bénédictions pour vous. Et moi prophétiser. Il prophétise. il vas Avec visage ou changer de la gloire de Dieu. Oh, c'est démon qui dit Amen. Je dis à soi, Mois de mai, c'est moi de démonstration de Sinaï. De moi, Dios. déclaré à Soya que ou transformé par la gloire de Dieu. Que por la, de Dios. la Bible dit pendant que Jésus... La Bible dit que, que Jésus l était sur montagne de transfiguration. de transfiguration. Et la Bible dit, et la nous dit pendant que Jésus est sur le montagne là, il est entré dans une vision. Et pendant qu'il l'entrée dans en la vision, il hein, remarquait Moïse et Elie. C'est vieux à Moïse et Elias. C'est combien Et la Bible dit, la dice, visage Jésus est transfiguré aussi. Eh, la, la de Jesus, eh, Jesus est, visage Jésus est transfiguré aussi. La de Jesus ça veut dire, rencontre ça que Jésus te fait. Il t'a transformé la ville aussi. Voilà pourquoi à et... Soya...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 Mi alma te Señor. Maraba, la oh, yes. écoutez écoutez attentive no. Escucha bien. Gé, que vous Qui Qui mal à tu vida. Gé, dans vie Qui en la vida la vie ou. Et parce que, parce que rencontre ça pas bon pour mais il y a des qui dans mais mais, la, y a que la vie, la vie lui transfiguré. La Bible dit lorsque Jésus lui saute lorsque Moïse lui saute sous là. Disait la Bible quand Moïse del monte, le peuple ne pouvait regarder la cara de Moïse. Parce qu'ils s'est so fait rencontre avec mon Dieu. Parce qu'ils Et bon Dieu qui était en Moïse. Oh yes, alléluia, me gusta esa A Moi Assoya, en esta noche, moi dans avec Oh! a alguien saliendo aquí Oh! Oh! Oh! de Dios Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! je Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Chataïa. yeah, yes, aïe aïe aïe aïe yeah, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe il y a des choses faire Hay algo que tu ne peux pas faire dans ta vie. Mais il y a un rencontre capacité pour faire. la capacité de faire. La Bible dit avant Jésus te fait ce sous la montagne. Là. Dice la Bible, que Jésus rencontre sur le monde. Il y a un jeune garçon qui et a él un démon. un avait un Lorsque le démon. Lorsque garçon en gasson, li, deux il fait. Cuando demonio en agua. feu. También le en démon le demonio gel, nan, et, de le et la gueule na du fait joven, en lorsque on mène des on en des mons à Jésus. Jésus dit tant de moins. La Bible dit Jésus a prié sous mon taille là. Il a rencontré Élie et Moïse. Rencontre avec Élie et Moïse. Moïse c'est là qui a le pouvoir sous l'eau. Moïse, Élie est celui qui a le pouvoir sur l'eau. Moïse habitué à fondre mais déjà. Moïse est habitué à fondre mais Moïse a le pouvoir sous l'eau. Moïse a le pouvoir sur l'eau. Élie te fait du feu descendre dans le ciel là. La... Élie a mis feu au ciel. Yes yes yes yes. Oh écoutez lorsque jésus oh oh qui a pouvoir l et qui a le pouvoir le fer. Quand Jésus se rencontre avec ces deux hommes, celui qui a un pouvoir sur l'eau et sur le feu. Il descend de la montagne. Et puis les hommes ont des en bas. Quand le demonio, le Parce qu'il y fait une rencontre qui transfère une capacité dans lui. Parce lui. Mais prier à soi-même. en esta noche. Le contenu naturel qu'on va le faire. Et c'est une rencontre surnaturelle que tu vas, que une vas faire. Que capacité extraordinaire extraordinaires qui entrent dans la vie. Alléluia, tu vas aller à un niveau surnaturel. Eh, Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Shada nous oui, déclarer que naturel la le surnaturel oui, de le Salutation naturelle ou vine surnaturelle. Action naturelle ou naturel surnaturelle. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe I Alléluia. Un fonction ça nous recevoir l'homme de Dieu. Et je sais comme jamais auparavant. en de que lo que te polest, tu Parce que c'est une qui est tout à fait spéciale à soi. Parce qu'il y a spécial cette Il y a des gens au cours de prédication, sous tes malades guérir. Il y a quelqu'un qui va recevoir leur Il y a des gens au cours de prédication, il y a des portes qui vont à travers de la prédication. Parce que le surnaturel est au rendez-vous. Acclame le Seigneur de la vie de l'homme à... de Dieu. De Acclame le Seigneur. Acclame la à Dieu. le Seigneur. Poussez des cris de joie. Alléluia. Poussez de des cris de joie. Applaudissez de Au nom de Jésus Gloire Applaudis, Señor, si que que vida, applaudis le Saint Esprit de Dieu. Se que y a qui déjà accompli, si le que que ya est algo en tu crees que déjà accompli applaudis le Saint Esprit Je de Dieu. Si Espíritu Santo. quoi qui déjà dans applaudis le Saint Esprit de Dieu. réalisé dans ton vie applaudis le Saint Esprit de Dieu. te pido que applaudir alguien, Santo. Applaudis patron l'Église. Oh applaudir le patron de esta iglesia. Aleluia. Aplaudir Silas qui chef l'église Applaudir la Silas qui est le chef de esta iglesia. Au nom de Jésus. En el nombre de Jésus. Merci muchita. Gracias, pueden te Os béni l'église. Yo se bendiga iglesia. Nous no glorifier le nom du Seigneur. Glorificamos el nombre del Señor. Qui va nous encore une en autre opportunité qui nous a donné une, une opportunité pour nous, avec vous, à souhaiter, pour avec vous, non seulement pour Dieu. adorer avec vous, non seulement pour adorer avec vous, mais pour nous, la parole de Dieu. Le mois de mai, mai c'est le mois du surnaturel. naturel. C'est le mois du Avril, c'est le mois de sol, les -les. Avril, moi, voir et vivre dans le surnaturel. Mais le mois de mai, c'est la démonstration du surnaturel naturel. Le mois de mai, c'est la démonstration du surnaturel. naturel. Ça me remet dans le cheminement, il faut qu'on habite là-dedans pour vivre la manifestation. Lo que mi et par rapport à la belle, c'est qui Comme on dit quoi, que vous avez déjà assuré pour vous voir et vivre dans le surnaturel quand on croit qu'il est disposé par la belle, il est naturel. De pouvoir vivre la donne, manifestation, démonstration, c'est une simple chose. Si tu vives ça, la manifestation, la démonstration, c'est algo simple. Ce qui est surnaturel pour nous, c'est naturel pour mon Dieu. Ce qui fait naturel pour mon Dieu, parce que c'est la donne qui la vive Et c'est naturel pour la parce qu'il vit là. Ça qui fait le surnaturel pour nous, parce que c'est naturel qu'on vit. C'est naturel pour nous, parce que nous si vivons dans le naturel. Si nous vivons dans le surnaturel, le surnaturel l'a est devenu naturel pour nous-mêmes. Si nous vivons dans le surnaturel, naturel, le surnaturel naturel, si naturel, naturel va changer dans le naturel pour nous. Dis avec gloire. Dis avec moi, gloire. Ce qui la parole, ça crié, gloire. Dis gloria. gloire. Dis vive Jésus dans un homme. Vive Jésus en Mialma. alléluia vive Jésus dans vive Jésus en Mialma. âme ta mon gloire vive Jésus dans mon pour ciel pour oh tout nous remercions le seigneur qui bat nous encore une fois et en faveur le damos Un, gracias al Señor una vez más nos da esa, ese privilegio no para, para predicar la Palabra de Dios y agradecemos al Pastor Lima con todo su equipo mm -hmm. qui a suya, que prueba nuestra presencia hoy et, et de pasa. saludamos la presencia de cada hombre de Dios que esté aquí Uh, nous avons un pile homme de Dieu, nous avons un évangéliste Jimmy, nous avons pour... un prophète Kenny, nous avons un apôtre Kelly, Kelly. Et, nous avons un pasteur Romario, Et, nous avons un prophète Dido, à Dido. Et, nous avons un psalmiste Billou, nous avons un paquet homme de Dieu dans le cas là. Nous avons un salmiste Dédéli, nous avons eh, Psalmiste Adelima, nous chargeons paquet hommes de Dieu et femmes de Dieu. Dans et salle. à chaque fois, bon Dieu, il y a opportunité pour des hommes de Dieu réunis dans une salle. Je ne viens pas seulement avec présence. Je viens avec présence de Dieu. Je viens avec des anges qui accompagnent le ministère. Et viennent avec les angeles qui accompagnent son ministère. L'espace est saturé avec des hommes et des femmes de Dieu. Quand un espace est saturé avec les hommes et les femmes de Dieu. Ou pas besoin de prier pour bon Dieu le manifester. Non tu as de parler beaucoup pour sentir la manifestation de la présence de Dieu. Parce que la atmosphère est en plein avec les de Dieu et l'atmosphère est génome comme le sang. Nous applaudi de mon Dieu, pour tout homme de Dieu, femme Alléluia. de Dieu, Seigneur, pour le la femme de Dieu. Alléluia. Gloria à Jésus. Ah, sans plus tarder, je m'invite à ouvrir avec moi dans, dans Exode chapitre 4. et surtout Exode chapitre 4. Ah, avant hier nous te prêche dans Exode chapitre 3? Et en te annonce, dans Exode chapitre 3 Alors, à à nous prêche dans Exode chapitre 4. Nous allons le aujourd'hui en Esau, chapitre 4. Pour que vous cherchez, je vais Gloria a à partir du verset 1er pour y ver jusqu'au verset 18e. Eh, vamos aller vers verset 1er jusqu'au verset 18. Gloria à Dieu. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront. L'éternel ne point apparu. L'éternel lui dit Qu'y a-t-il dans ta main Il lui répondit Une verge. L'éternel dit Jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'éternel dit à Moïse Étends ta main et saisis le serpent par la queue. Il étendit la main. Et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Le verset 5 C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isarac, et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore Mets ta main dans ton sein. Et il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici. Sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. Le verset 7, l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Et il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle, elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne te coûte pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Verset 9, s'il ne croit pas même à ces deux signes et ne coupe pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la reprendras sur la terre et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier ni même depuis que tu parles à ton serviteur car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Verset 11, l'éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sous, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'éternel? Va donc et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se rejouera dans son cœur. Verset 15, tu lui parleras et tu mettras les paroles de sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Le verset du dixième. Moïse s'en alla et de retour auprès de Gétro, son beau-père. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jétro dit, Moïse, va en paix. Parole du Seigneur. La démonstration, La, démonstration La démonstration du surnaturel. La démonstration de La démonstration du surnaturel. La démonstration de En guise d'introduction, il faut comprendre que le, le surnaturel, le lit pas seulement pour bon Dieu, lit pas seulement aussi pour Satan. Non, c'est pas la Dios, ni tampoco, pas la Satana. Les auditions naturelles, pas penser qu'ils ont faire référence à bagaille mon Dieu, pas penser qu'ils ont faire référence directement à Satan. Quand on parlons de la souple naturelle, ils pensent que nous de Dieu ou de Satan. Même si on a du monde spirituel, depuis le monde spirituel, on a pu penser que c'est bagaille Satan. Quand nous parlons du monde spirituel, nous avons déjà commencent à la Gaille. Maléfico. Le surnaturel, c'est un surplus du naturel. Et le surnaturel est un peu plus de le naturel. Les gens surnaturel, ça ne veut pas dire ni diable ni bon Dieu. Je me veux ça. Quand on dit un surnaturel, ça ne no signifie ni Dieu ni Satan. On peut définir si le bon Dieu est sur le diable par rapport à l'esprit qui accompagnait ça. On ça définir si il vient de Dieu ou de l'ennemi. Depende de lo que sta passando. Opre elle définit si le bon Dieu est si le diable par rapport avec nature, sous sa naturelle, la qui li baser. Ça définit de donde viene si c'est est de Dios ou de l'Enemigo, sobre de, de, de, de la naturaleza, de ce qui va passer. Et ça fait, on moune n'a dit où parole qui paraît avec vérité, tandis que en deux vérités, y'a, y'a, y'a, y'a, y'a, Decirte algo que parece ser verdad, pero dentro de esta palabra hay una mentira. Les satanes, uh, les serpentes rencontrados con Eve, les verdad. Eve, yo vérité, les dice Eve, saca, bon Dieu, Pablo, mange, Friant, Pablo vino, mêmes, ya, ja avec nous, y c'était vérité. Y cuando Satan habló con Eva, le dijo que Dios no quiso que tú comieras la fruta, porque él no quiere que tú vuelvas a ser como él, él ha una verdad. Il dit, si nou, je mange des fruits, Dieu a pu venir même avec mon Dieu. Et c'était vrai. Yo si, si je mangeais le vrai Comme ça, c'est la fruite, tu vas se retrouver en avril, tu s'envoler comme un Dieu. C'est pas parce que Satan te dit ça comme une vérité qui fait que Satan te un bon bagage dans un moment. Non, c'est parce que Satan a dit ça comme une vérité qui a que quelque chose que de bon bueno dans ce moment. Les gens qui viennent là font un paquet de miracles tandis que ce n'est pas quelqu'un qui sortit dans mon Dieu. Alguien peut y llegar et faire muchos milagros pero nadie, nada de eso mais venir de Dios. ka la chante gros quandik tout la tandis que pas de bon Dieu que utilisé. llegar aquí ou cantando que n'y il pas même bon, bon, bon diction, il pas même il pas même parler avec qui qui seulement parler tout petit, il dit, soit guéri que bon Dieu, bien, personne la volonté de Dieu. Le surnaturel de Dieu, il pas fait bruit. Le surnaturel de Dieu, le surnaturel de Dieu, ce n'est pas ça, nous souvent, ouais, yo. Le la parce qu'il y a des lois qui régissent dans le surnaturel. Il y a des lois eh, qui réunissent le surnaturel. Si sabes, va a courir, nous le savons, nous ne pouvons pas entendre. Puisque l'heure a couru, nous-mêmes, nous avons couru à, à l'heure. Parce que l'heure est avancée, nous devons avancer. Je vais faire une étude ça pour moi. Comment Moïse fait arriver, fait cette démonstration du surnaturel, il y a un paquet de lois que Moïse lui a appliquées. Quand j'ai analysé le texte pour voir comment Moïse a fait la démonstration de sobrenatural, j'ai vu que Moïse a appliqué beaucoup de leyes de cette manière, pour l'aider. Pour le moment, c'est ce qui fait que Moïse a fait toute cette démonstration, mettre même dans l'estomac, prendre un bâton, faire le coup de c'est que Moïse a agi selon la parole de Dieu. Et Lo premier que je vois pour comprendre que Moïse pouvait faire toutes ces choses, mettre la main en le sein, le surnaturel sur la parole de Dieu. Le surnaturel est assenté sur la parole de Dieu. le Iglesia? Je ah, suis ah, sorti ah, pour me prêcher sans interprète ce soir. Je ne pas Merci. Merci. Alléluia. Changez mélodie, dis "Hallelujah". Dis Alléloia. Ouais. <coughs> <allez> ouais. <coughs> Est-ce que vous avez compris le créole? Qu'est-ce que le créole? Tout le monde a compris le créole? Tout le monde a le créole? T'as bien, t'as bien. Mais tout le monde qui parle espagnol, euh, parce que senti, je me sens je veux aller là, espagnol là, ben, c'est l'église là. Ah. Est-ce là? Amen, oui. Nous dérangez. Dis, Dis, ah. Dis gloire à Jésus. Ah, connectez avec gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Mes amis, c'est moi qui parle. Dis gloire à Jésus. Gl Dis Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. L'église dit Hallelujah. Ferme jours dit Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. hallelujah. hallelujah. hallelujah. hallelujah. Levez-moi dire Alléluia. alléluia. Le fait, au nom de Jésus. Alléluia. À partir de ce soir, il faut démontrer le surnaturel de Dieu. J'avais au nom de Jésus. Alléluia. Tenez mes frères et soeurs. Mm. Les parlé de surnaturel, moi je n'y pas fait, il n'y a pas il a, il a, directement bagaille. Bon je, pas directement bagaille Le surnaturel pour définir, pour s'il de Dieu, du diable. Ou pour regarder avec qui ça l'y accompagner. Parce que les gens qui viennent là, ils remplissent un paquet de bagailles que si, bon Dieu ne parle pas du tout Cette parole, la Kawel de Dieu C'est avec qui ça l'a accompagné Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je Moi, dis que le premier bagaille Je vois le texte là Qui prouve que Moïse ka qu fait tout ça a fait cette démonstration C'est parce que Moïse ça, il était chita sur la parole de Dieu Est-ce que c'est ça? -ce c'est mon Dieu qui parle avec elle qui dit le pouf. C'est Dieu qui parle à Moïse. Moïse t'a pas agi sur la parole de Dieu. Et ça fait... C'est ça qui là. Et ça que vous allez comprendre la Bible dit... lorsque Pierre, Pierre avec monsieur... Yo, je fait un journée, trois mouvements, trois mouvements. Faut-il qu'on mes amis, suivent moi Suivez-moi. Ça est extrêmement important. Depuis qu'elle parlait parler de loi, diable va vraiment combattre tout pour ne pas comprendre ça, pour ne pas régler. Attendez, parce que je parlé de loi. Est-ce que je parlé de loi? Je parle de loi. Parce que vous envie d'opérer, il n'y a pas envie d'opérer. Il n'y a pas Il que La Bible dit, Monsieur, je yo, fait yon journée, il a pêché poisson par exemple, il a pêché péché poisson. Je ne peux pas jouer dans un. Tandis que les gens font journée à chercher des poissons. Je ne peux pas jouer dans rien. La Bible dit lorsque Jésus vient. il dit Pierre, jetez-nous. Qui compte Jésus dit Pierre, jetez nas? Son côté, Pierre fait journée, jetez jeter Il ne peut pas jouer à rien. C'est ce là. Mais Pierre dit Sous parole, je vais jeter nas. moi. Pour qui ça Parce que Pierre connaît, c'est la parole de Dieu qui n'a pas opéré dans le surnaturel de Dieu. Et c'est là qu'ils là, la Bible dit, Pierre prend Nasli, lui, le côté. Lorsque pied une jeter, la Bible dit, automatiquement, tout poisson rentre dans nas, là. Tout poisson rentre dans nas. Qui est poisson Pierre jeune poisson. C'est parce que n'a pas jeter nas, mais sous parole, là. Pourquoi nous avons pas un peu nous ne pouvons pas opérer dans le surnaturel. C'est parce que nous voulons agir sous parole, mais pas sous parole, mon Dieu. Chaque sauf fait, toujours au moins, où je n'ai pas parole de Dieu qui accompagne. Ou alors, nous avons un titre radical avec la Bible. Toujours un verset qui a appuyé sur la parole. Et c'est ce qui est là. Pierre agit sur la parole de Jésus. Et Pierre arriver pour un paquet de poissons. Moïse, pas seulement aller, Moïse allait avec bateau, faire bateau, tout ne tourner coulève. Non, Moïse allait sous parole, mon Dieu. Est-ce que l'Église gens là Est-ce que l'Église gens là Ou qu'il y a un désir pour faire l'église Ou qu'il y a une envie pour faire le ministère Mais plus que Dieu pas parle pas avant de ça, on ne peut pas faire Ou pas plus sensible Nous sommes les filles converties. Les fait converties, nous avons un désir pour évangéliser était qu'on soif depuis mon ton bus m'a prêché depuis mon autobus m'a prêché et même voulu faire donc ça fait appel moi parce que me tiens des heures ça on froid me dormir et puis mon gros me saute dans ciel là il rentré dans fenêtre chambre qu'on était à l'époque et puis il râle me dans fenêtre là me sorti et puis il mettem coucher dans cafou hein il dit comme ça coucher là on pas beau parler ça on parler comme ça est-ce que moi dit veux parler coucher là est-ce que moi je veux parler parce que je t'ai tellement voulu faire donc ça faire don moi tout côté c'est pas le monde de Jésus pourquoi parce que le seigneur t'est était... que moi dans dans environnement les c'est là est-ce l'église là parce que quand moi je vais voir Moïse là c'est quand est chargé son dossier bon sang la Bible de Moïse pour battre on tout les coudes n'est pas faire tout Les Moïse pour bâton, les jeté les couleurs, les fait tout. Les tout. Nous, il y qu'on tout. Nous, il y a fait de l'eau, tout divin tout. Nous, il a qu'on a tout tout est divin tout. Nous, il y qu'on a fait tout miracle tout. Moïse, jeté bâton, tout serpent tout. Les jeté bâton, tout serpent tout. Mais ça qui sauvait Moïse qui fait partout Moïse là, c'est pas Moïse qui a parlé par là, C'est parce que Moïse n'est pas sous show off. Il est allé sous parole, mon Dieu. Et c'est là qu'il là. Et c'est là qu'il là. Moi je garantis, mes frères et soeurs. Depuis qu'on est allé sous parole, bon Dieu, sur naturel là, le possible. Qui ça Dieu te dit ou l'état ta parlé avant Pourquoi on y a un problème en pile monde l'église gagne Ou l'église, me suit ça en pile. Je parle sur dans le domaine chante. Oui, nous a tellement souffert, souffert compétition dans Des fois, on ne peut -si pas se faire l'atmosphère qui amplifie pour faire concours oh, oh, attendez, ça m'a dit. Des fois, on ne pouvons -si pas se faire l'atmosphère qui a amplifié. C'est -si cet esprit qui a ajouté pour cette compétition qui a fait. Vous ne pouvez pas aller dans l'église, on, on, on, on salle, dans un champ, on, on finit dans un champ. Et puis qu'on l'entend même. Il a même connu. Il a écrit, « Par sainte elle move le béni le Seigneur dans un champ. » Et puis là il vient il dit, « Mes amis, on pas trop qu'on chante, non Move le béni l'Éternel dans un champ. » On va chanter, mais derrière on cote. Et pas question médiocrité. Soit qu'on le fait, ou faire. Et prêchez-moi qu'après je vais pas jambes ou ma direction, ma conduite. Dès qu'on dirige à l'époque, voie m'gâte m'baka dirige pas dirige encore. jusqu'à ce que voie me fait. Est-ce que tu même. Et prêche-moi, prêche c'est moi qui enseigné. Et bible qui n'a même. Mais ceci est musique, bien Dieu. Jouez musique. On ne bagaille. Nous, nous, quoi? nous, tellement du La manifestation nous, surnaturel. Faut nous, nous, pour nous, nous, On nous, nous, nous, la malade nous, guéri. Si le seigneur nous, nous, nous, nous, on nous, nous, Yo voyais le David. David n'est pas venu avec déclaration prophétique. David n'est pas venu avec démonstration. Non, non, non. David est venu avec... Rap. David commençait à jouer musique. Pendant la jouer musique, des démons se sentent-ils tourmentés C'est là qu'ils sont là. C'est là qu'ils sont là. Bon dimension, bon Dieu. L'eau pour Père est dans sa Dieu. Dieu dit où Il écoute a des démons carrent dans la Le surnaturel de Dieu est basé sur la parole de Dieu. Je vais parler de parole à deux dimensions. La parole écrite et la parole sonore. Ça Dieu dit où Avec ça qui est écrit dans la Bible. C'est qui ça Dieu te dit où C'est qui ça Dieu te dit où Moi, je me connais tout ça Dieu te dit qui a un rapport avec le ministère. Et ça fait un rapport très difficile. va mettre fait. Et tout ça qui fait force moi. Les qui sont plus jeunes. Moi, je commence le ministère depuis 2011. Moi, je plus jeune. Je suis toujours venu mal pour me prêcher. Je me dis, ah, mais c'est moi qui qu'on me prêche, je dis, non. On revient verset de l'autre, Somme 121, dernier verset, verset 5. Qui dit, et où est qui plaît à quoi? Lorsque vous arrivez en face des ennemis, vous n'avez pas manqué. toujours dit, ce que vous faites, un peu pour me prêcher? Depuis, vous n'avez pas plein pour me prêcher. Est-ce que vous avez Parce que je me pour toi, même pour toi, je suis dans l'église quand je me un L'autre de Radio lumière là, faut y un grand vétéran pour le programme, il y un grand joueur, il y a une première division pour le programme. bon frère malade. Frère dit pas qui est pour le place là que frère Ores. Et Radio lumière là, il de mon appel plan qui ne peut pas mettre le programme, il y dit Radio Limie mais mon y mon ne peut pas faire. Parce que moi-même, je y remplacer Frère. Je frère. Il y un serviteur qui a un désir Radio lumière pour y a un mandat. Je me dis non, non, non, non. Dieu n'a pas dit, allez. Dieu a dit dit, coucher toujours. Et c'est ce qu'il là. Et c'est ce là. Dieu a dit dit, coucher toujours. C'est après, songe-là, oui. Et puis, il toujours été couché. Là, Dieu finit, c'est lui-même capable. Dieu a dit, maintenant, quand les Il dit, Bible, il dit, me prêcher l'évangile. Mais l'école pasteur, il dit, pasteur, mais ça m'a reçu comme vision. Dieu m'a appelé. Il a dit, vraiment, me dit oui, pour me prêcher la parole. Il dit, il dit, me sauf, il me fait. dit, pasteur, je ne vais pas ça. Il faut mon mandat. Je ne parle pas comme ça. Parce que je dis vraiment, parce que je dis ça, j'en pile. Je dit quand pile, si tu fait ça, tu n'as pas péché. Je pas un problème, garçon. Je dit ma bonne ordination en d'ambiom à deux. Même Jean, il y a prophète là à ordonner j'ai eu à deux. Et puis il a ordination partielle à deux. Il dit, un bon mandat pour prêcher l'évangile. Et vous ne pas gagner cariveau. Mais ça, c'est fait là, je vais prêcher depuis jeunes, mais il y a toujours des sachants, mais je pas continuer mon m'ouvrir parce que je t'aime. C'est le que les Je allé ça, Dieu dit, et je suis mandat parce que, bon, moi, Est-ce moi, moi, moi, que moi, moi, là? Est-ce que moi, moi, moi, là un bon côté bon côté deux soeurs démons parce que démon ça niveau on spirituel est-ce puissant ou puissant là bon diable qui descend là pasteur il m'a là parce que mais ça sait. Il combat pasteur. Il dit, pasteur Bah il est compliqué. Il me même non combat là moi pasteur, me dit, le aller pasteur, dit, me je <laughs> dis, pasteur, oubliez si vous êtes sous deux bosses, opéré. Pas maintenant, la yes. là. C'est l'église là. Comment vous opéré dans le son naturel Allez sous parole, mon Dieu. Yes. Pas de parole, mon Dieu, seulement dans la vision. dans la bouche, pasteur. Nous avons parole, mon Dieu, à deux niveaux, écrit et sonore. Moïse allait sous parole, mon Dieu. Mon Dieu parle avec elle. Et puis il est. Il il n'y a pas de café Parce que c'est Dieu qui vous elle. Est-ce que ça? fait un pile homme de Dieu prendre poison il mourir. Ça fait un pile pasteur mourir. Mon pile, c'est théologique vous voyez C'est parce que vous étudiez allez. Mais ce n'est pas bon Dieu que vous a dit. Donc pile, c'est désir. C'est envie. Moi, je dis ça. Je ne vais pas faire de la spiritualité par folie. Je ne vais pas faire de mandat. Est-ce que les l'Église là Est-ce que l'Église est là Est-ce que l'Église est là Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que tu comprends ça La Bible dit que les fils de Shéva. Les fils de Shéva. N'est-ce homme noms qui possédaient N'est-ce Paul habitué chasser des les démons dans le nom de Jésus? La Bible dit les fils de Sheva, les gens qui arrivés contre homme qui possédait Vous ça, il dit. Il dit des mots. Au nom de Jésus, que Paul a prêché. Je suis nous sortir sous les là? La Bible dit que les quatre 4 petits chevaux. Ils battent les chiennes, blessé On On neigles. 4 nèg ils blessent Mais avant de faire ça, vous qui ça dit Bam vous ça dit dit vous dit que vous avez dit que vous Mais dit que vous vous Paul, Jésus. Mais dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit, Dieu est trop Et nous, qu'il est Dieu. Ça va, quoi? Il va au fin fonceau. Je ne sais pas, Dieu très bien. Dans une minute, quelques secondes, il y a un peu de temps. Je ne sais pas, je à sais pas, je ne mais il dit exactement ça, que Dieu te dit. Qui compte le Dans le monde spirituel. Dans le monde de l'esprit, pas grandir, il y a fait un cachette. Dans le monde de l'esprit, pas grandir, il y a fait un cachette. Là, on parle de monde spirituel. C'est même un monde, qui n'a vu là. C'est deux mondes. Monde physique et monde spirituel. J'en vois Haïti. en Brésil. en Saint-Domingue. en Japon. C'est comme ça, il est dans le monde spirituel. Mais il y a en trois catégories. Il y a la maison de Dieu, il y a la maison du diable et il y a la maison des démons qui rebellent contre Satan. Les dieux font une déclaration. Les dieux font une déclaration. Ce n'est pas ces anges qui tendent. Ce n'est pas ces anges qui Et lui C'est les tout. Est-ce que les ils sont là? Les hommes mandatés dans le monde de l'esprit. Même les démons ont contre et... ça. Il y a un mandat dans le monde spirituel. Même si vous te fait loi Par contre, qui Et même les gens, dans le combat spirituel, ils ne sont pas. Par contre, il invisible qui par Et ça va me dire que pour moi, ne pas chute, Parce que les photos sont publiées, comme mio. Hey. Ah. Là où est au fond, c'est où? Les tu es chassé tellement. C'est oubliant local où, dans le cas où là, il y C'est où il où Et vient nous Des gens disent, tout C'est pas le même démon. C'est une démon qui est dans catégorie. Les dieux, par la Ou à parole de Dieu Pas qu'on démon, pas bon. Pas qu'on de Dieu, pas qu'on est. Et ça que fait, chaque ça Dieu fait, non seulement il fait pas décret, il fait pas publication. Soit il regarde dans Somme 2, où elle dit Je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que Jésus suis pas petit Oui. Mais comment il fait quand elle dit Je t'ai engendré aujourd'hui Pour qu'il ça fait ça C'est dans le monde spirituel, la Bible dit dans Somme 2, il fait pas décret. Il publie elle. Il dit Je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils même n'y tu as fait ça à Jésus dans la lumière inaccessible dans le monde spirituel je publiais le décret l'éternel m'a dit tu es mon fils je te engendrerai aujourd'hui la palais de Jésus Il publiait le décret c'est pour ne pas qu'il a jamais fait un là où Dieu m'a mandaté au monde ça va jamais faire un cachette. ça va jamais faire un cachette. Dieu a publié le décret la femme où connaît les mandateurs aujourd'hui. S'il ne fait Jésus a bloqué. Il faut le faire pour tout le côté d'elle. Comme il veut l'opérer dans le son naturel. Allez aujourd'hui sous base de la parole. Deuxième bagage, gardez le texte comme loi. Moïse a appliqué. C'est la loi de l'obéissance. La loi de l'obéissance. Malgré Moïse, vous voyez, ouais. Mais Moïse obéit. Bon, mais avant, au moins qu'à comprendre, ça me dit. Est-ce qu'on connaît est Aaron un partenaire plan, mon Dieu? Tu regardes ça? Est-ce que tu regardes ça? À un partenaire plan, mon Dieu. Dans le texte la dit, le bon Dieu voient Moïse. T'aurais bien ça m'a dit là. mais je n'entendais ça m'a dit là. Bible dit, le bon Dieu voyait Moïse. Moïse dit, ah Seigneur, vous qu'on connaissez pas, on est qui des paroles faciles. Parce que selon les commentateurs, n'est qu'un pâle exégète. Commentateur n'est pas faire commentaire. Il dit Moïse c'était un monde qui était bégué. Et même apôtre Paul, Négueu dit Paul là, tout c'est e un monde qui bégué. Et ça fait dire Apollos, il était plus éloquent que Paul. Paul qu'on a pile bagaille qui Apollos, mais l'Apollos a parlé gentil, articulé le motio, liboué Paul. Et ça fait te faire comparaison. La Bible dit aussi Moïse c'était un monde qui bégué. Moïse n'a pas de parole facile. Moïse pas de parole trop bien, ça. Mais Moïse, tout prend ça comme un prétexte pour ne pas aller dans sa Dieu Dieu Il dit Ah, le Seigneur, vous n'aimez pas un monde qui n'a pas de parole facile. Et pas seulement depuis hier. Ce n'est pas qui dit bien des temps. Et jusqu'à ce que je voilà où pas de, de, de parole facile. La Bible dit Dieu est en colère contre Moïse. Il enflammé de colère. Et puis dit Moïse, contre Aaron. Qu'on ouf là qui sont grands orateurs qu'on parle facile là. Il y a même trop et des reles froid là. Froid là dégazé La parler. M'en met pas parole dans bouche, m'en pas parole dans bouche M'en Dieu monsieur monsieur prophète tout. Et monsieur a dit ça moi même moi dire ou. Mais qui ça Dieu ba Moïse Aaron dans colère. Et ça fait Aaron pas faire Moïse mourir tout dans colère. Tout ça, Dieu, Baoul, gardez dans qui nature Baoul. Ça fait, vous êtes venu Leur l'autre côté parce que vous dites non parler. Après, vous êtes tellement mal paroli, dit non parler. Ou tellement paroli, dit ok, finalement, vous êtes allé, parler. je ne sais pas si un dans mes moutons. Vous avez un problème tout le cœur. C'est l'église là. Moïse recevoir Aaron dans la colère de Dieu. Tout ça, vous vous colère. Dieu prend le fréto. Puisque c'est dans la colère, te Aaron. Pendant Moïse, il te là Aaron va faire Moïse fait colère. Il fait un vaudor pour le peuple adorer. Moïse fait recevoir la tablette de la parole de Dieu, les lois de Dieu. Moïse arrive le l'écraser. Qu'est-ce qu'il fait faire colère? Les en colère vous me dites bien aimé, regardez dans quelles condition, mon Dieu te bon, il est mon là. Regardez dans quelles situation te faire, relation te faire. Moi, je me dans base. Tout ça n'est pas bon base d'Aprasé. Toujours regardez qui base, soit FAE, est-ce qu'elle est une base de paix, ou bien est-ce une base de trouble. pas jamais rien avec trouble. Est-ce que c'est là Est-ce que là et ça fait ouais, je conseille à quelqu'un qui a prêché, qui a dirigé, pas jamais quitter te mette sous le programme à colère. C'est parce qu'on parle en pile qui fait au programme. Je vous tout, on fait 40 juges que de c'est des suites descendre. Parce qu'on a en plein au programme. C'est pas que le pasteur, mon Dieu, te joigne. Ou tellement parle en pile, il finit par prendre. Mais pas mon Dieu qui te fait au prendre. On ne sais pas cap, mais moi, je ne pas Non, moi, je ne fais pas si Bon, ça va le régler. J'avais gloire. Mais la Bible dit, malgré Moïse, fait tout, tu lui tu t'as fait. Moïse finit par obéir. Et Moïse allait. Moïse a marché dans l'obéissance de Dieu. Moïse allait. Et Moïse allait effectivement, côté Dieu, te là. Et là, il fait exactement. Ça, Dieu te va le faire. Dieu dit, au fait radio, il fait télévision. T'as bon mon Dieu Même si vous frappez le Rocher, elle a fait de l'eau sorti. Parce que Dieu ne pas besoin de juger l'unaire devant les subalternes. Il n'a fait ça. Et c'est là qui est là. Il dit, Moïse, par la Rocher. Moïse frappé Rocher. Il honore Moïse devant Mounio. Parce que quand il était Moïse, il fait de l'eau sorti. La sagesse de Dieu fait de l'eau sortir. Mais il ne va résoudre le problème ça à Moïse. A cause de ça, Moïse ne peut pas entrer dans le A cause de ça est qu que fait Moïse ne peut pas entrer Parce que Moïse, il ne peut pas de parler, mais il était frappé. Malgré de l'eau sortir. Il Là, vous aurez l'eau dans le domaine. Et pour choisir, il faut l'autre bagaille. Puisqu'il y a des qui consacrent un, un, un pile, Il y a qui prie un pile. Il n'y a pas manger. Il n'y a pas mourir. Mais ouais est Pio Ça qui est pour monter la GPI. Ou obligé pour un petit coup de bout quand même. Ou capable pas mourir, mais Pio pourri. Ou capable pas mourir, vrai oui. Mais mon Dieu, qui t'obtene un poison, il court l'hôpital avant, il fâne de tout. A chaque fois, il garde poisson de ventoux, il court opération cicatrice, il mon Dieu, il n'y a pas tout vol. Il y a monde qui mourit dans cancer. Qui fait Alzheimer, Bonjour je ne parle pas la prédication. Psychologue, dit, les gens qui parlent en pile, les gens qui en âge, il ont fini par faire Alzheimer. Et ça fait tout professeur à l'école, ils ont besoin de bien nourrir. Ils ont besoin de temps pour faire silence. Parce que psychologue, psychologues ont dit, ils arrivent fait l'âge, Ils ont fait Alzheimer. Ils ont dit, ont prêché matin, midi et soir, matin, midi et soir, matin, midi et soir, il y a possibilité pour faire Alzheimer, si Dieu et ça fait l'être. L'OA est dans l'obéissance. Vous ne savez pas cette question. Ça fait Moïse. Pas mourir sur la pour Pendant 40 jours, 40 jours sans manger sans moué. Africains qui tal défends. Africain a le 40 jours de jeunes, sans manger sans bois même j'ai Moïse. Les mots de montagne, là, il fait 40 jours de jeunes, sans manger sans bois même j'ai à Moïse. Pourquoi tu sais l'État L'Éternel qui t'a arrivé sur le 39e jour. Avant de faire Minuit, il était dans le tour. Il est mort. ça qui fait Moïse, soit de mourir. Non seulement il était dans la présence de Dieu, mais Moïse, ce n'est pas lui qui a choisi, de faire grosser, Moïse, a fait gros, c'est ça. C'est Dieu qui t'a dit le fait. Hum, Moïse, t'a fait toute sa affaire sous l'obéissance. Moïse, t'es obéi à sa Dieu t'a dit. Dieu qu'a parlé à ou a la révélation de Dieu, mais est-ce qu'on fait exactement ça Dieu te dit de faire C'est ça l'obéissance. Ou a toute la révélation de Dieu que Dieu a pu utilisé puissamment, mais est-ce que réellement c'est dans ça Dieu t'a pu utilisé puissamment Parce que le monde spirituel, lorsque Dieu il ou libaou des anges pour se faire sa mandataire là, d'abord les guisants de m'a mapdiang, les bons Dieu mandate ou libaou des anges pour se fait sa ou là. Bon faut comprendre. Dieu qui tause dans le domaine guérison. Mais vous-même, vous on quitte causer guérison, on regret l'autre causer. Rien pas parti, pas gon pas grand, on dit qu'parti. Pas gon balle ou sorti. Ça fait ça parce que c'est pas dans le domaine ça Dieu t'est voyé. Est-ce que la veille Est-ce que la veille Je suis en foi. Je suis en foi. ça va me dire l'église. C'est extrêmement important. Je sens en foi. Je vais éviter mon côté de mal prêcher. Généralement, je vais me prêcher. Je dis, bon Dieu, je vais Unité à Je vais me cest Je dire, qui sont en vie Je dis, je dis me dire, je même me C'est comme ça que je souvent demander des messages. Et puis voilà que Dieu dit pour me prêcher. Sur un thème qui dit, restez là où vous êtes rester restez là où vous êtes. Et puis les types pour me parler, non, non, non. rapide premier, qui élimines mal con et qu'ils ont qui est aime qui va aller à Morab. Et puis l'état l'état les dit mais mais même tout ça qui arrive au mou le côté bon Dieu météo tout ça. Les magas les examen. ça mon j'en tu veilles pour me dire rester là où vous êtes. Et bout ton révélation je suis sur la puissance de Dieu. puis sous le Je ne pour le message. Je ne rien, tout Je ne pas le Je ne sais pas Je ne tout le Je ne pas tout Je Je Je je me ok Seigneur, je bon, me laisse tomber un message, je bon prends pour là. Et puis, je un message de Seigneur pour bon, moi pour me prêcher dans l'église. Dans le dimanche, tout où couler, où puis, le bagage est dans le texte. Et puis, je me dis, waouh! Et puis, je me prêche. Je me dis, prêcher. Mon équipe a crié. Le pasteur a crié. Le fidèle a crié. Je viens de passer devant. Je me suis les je me je me parler dit que je très suis très je si suis je me je suis je suis je me suis je me je je me je me suis je me suis dit je je me je suis je me suis je je je le fin breche, il y a un fat, il y a un petit cat, ça me dit là. Et depuis, il y a l'essayé pour le corriger. Il dit non, il n'y a pas eu un bouche. a pas eu un Et puis, même maman, il y a un pasteur qui croit. Pasteur dit, il crie, il crie, il crie. Il y a une madame, il y a une madame qui tombe et puis Pasteur a dit comme ça. Ni moi même, ni moun sa nou vèk vin la devant. Nou kité arrangé nou pou nou kite l'église là. Pou nou alfon l'autre l'église. Mais je jodi a le Seigneur di nou rete là, ni mettez nou. Si nou pa rete là, nou tout l'état paye. Drame le konfèy bois. Parce me pa wè sa me tap di là. Et c'est l'église là Yo tou les biligram ap prèse biligram, li prèse 500 messages. Dans Jean 3,16 500 Tout le monde est converti Massivement dans le ministère Billy Graham C'est dans Jean 3,16 500 messages Ça fait ça qu'on est Ça fait ça qu'on est Parce que t'a opéré dans l'obéissance De sa Dieu Est-ce que c'est le samedi là Est-ce que c'est le samedi là il était dans obéissance. Si Billy devait prêcher l'autre bagaille, il va faire un impact. Mais il prêchait exactement ça. Dieu était bas le prêcher. Mais ça fait des Les anges élus de Dieu. Il y a toujours été des anges élus de Dieu. Non seulement l'histoire est déjà scellée. Par exemple, les anges ont encore déchu. La Bible est déjà scellée. L'histoire est scellée. Déjà dans la Bible, déjà dans Apocalypse 22, tout ça est pour sceller ou sceller. Pardon, y'a comme histoire dans le monde spirituel avec des anges déchus encore. Tout ça qui est déçu, je te déçu. Non seulement ça, mais aussi, les anges fait en sorte que pour y dit exactement ça, tu n'as et si parle, les gens dit parle en créole, il dit, bon Dieu, tu te dis, et puis il dit, ça bon Dieu, tu te là, qui est différent avec les gens, ils recevrent y'en bagaille, une vision, bon Dieu, par laquelle, par la ceci. fidèle. fidèles, ça y'a transmetté. Vous allez dans l'obéissance. Et vous faites effectivement. Ça Dieu te va vous faire. Je dis, là, nous avons besoin d'utiliser le bon monde puissamment. Nous convoitons, nous désirons, nous voulons, ça c'est bien. Parce qu'on doit inspirer, au don. les meilleurs. Mais l'offre inspire il faut que Dieu le mandate. Il faut que Dieu dise dit, aller. Il faut que Dieu le mandate. Il faut qu'on obéi. Il faut qu'on allez effectivement côté rouillon là. faire ou de conçu. Comme Dieu l'y t'a béni nous déjà mais nous va tous mourir dans le désert. C'est vrai, on va la main dans le désert. C'est vrai Dieu a fait tout ça dépend de lui pour le bon vient dans le désert. L'a prend soin parce qu'elle dit l'a prend soin. L'a fait tout ça capable pour nourrir. L'a même fait de l'eau marra vienne douce. quand peut boire de l'eau il qui t'amène la faire douce. Mais vous il ka, capable prendre dans le désert dans le désert mourir là-dedans. Ou à mourir parce qu'on a désobéissance. Ou à mourir dans le désert pour opérer dans le surnaturel de Dieu. faut qu'on marche dans l'obéissance dans ça, Dieu te dit. Et c'est ce là. Moi, je me sens bien, je me Parce que c'est pour ça que je suis taille. Je dis, mon Seigneur, je prêche la parole, mon Dieu. Et ça, je vais me faire. En attendant, si le Seigneur va me faire, je vais Mais ça, je vais me faire. Est-ce que les gens là? Est-ce que les gens sont là? Je suis là pour dire que les gens sont ça, bon Dieu, tu te dis, où faire? les gens sont là. Ce que tu as fait, ils ont beaucoup délivré. Ils n'ont pas de date, ils ont une action de grâce, ils de l'éternel. Ils n'ont pas daté date, ils de l'éternel, en action de grâce. Mais nous, même ici, nous avons une de grâce. Puisque les poules, gros cabrites, non, action de grâce, c'est Dieu les fuites de nos lèvres. Moi, je m'habite l'action de grâce et de bah, l'eau, seulement. Tout n'est pas tambouré et puis joué. Nous faisons de grâce, tout n'est fait. La Bible dit Marie, on à l'éternel action de grâce avec mesdames, you. lorsque vous traverser la mer rouge. Avec qui ça Son tambourin, Marie, pour le tombe danser, mesdames, vous chanté. Je vais tu es bête. L'éternel, il faut action de grâce danser devant. Venez dans l'église, fais cette tout, faire cette ceci, si, faire cette si, là, Parce que l'église, par bah, la vaut, des fois, ça, tout l'appareil, vous m'avez dit, il y a sens. Quand vous compreniez, le peuple a un guerre. Le, le prophète l'a rempli. Et puis il dit, Joseph, mais comment vous avez fait Pour tout le monde qui a un instrument de météo devant, tout le monde a un an de guerre. Je vous comprenais la tactique. Je suis un an de guerre à instrument de guerre. Si je vous tirez un an de guerre, je vous tirez un instrument de guerre. Mais chaque jour, gens qui ont tiré un cartouche. La Bible dit pendant que les gens joué un instrument dans deux chroniques, les gens joué un instrument, les gens jouent de mal, et puis ils ont même un a pas La Bible dit ils ne pas arriver. Bon Dieu fait tout le monde qui est ennemi, ils ont tout le Pas de mal qui parti. Est-ce que vous comprenez Dieu, il va opérer dans adoration. Ce que Dieu m'a demandé au fait. C'est nos actions de grâce la fait mour. <coughs> Pour elle joué sur moi et sur m'a joué sur moi et puis les gens même à mourir. les quand on même rivé pas qu'on tal qui parti et pas qu'on monde qui sauver tout mourir. Waouh obéis. moi c'est très grand on ne de pas instrument devant. Non, il qu'un instrument. Il devant. Mais Dieu dit devant. Il Parce que, sous eh bien, eh bien, eh bien l'obéissance de Dieu, pour qu'on voit les barrières, leur poussez les barrières, sont l'huile. Les barrières vont l'huile, là, là, Et pour les pousser, barrières, les barrières. L'obéissance de Dieu. On qui n'a l'obéissance de Dieu ne va pas échouer. Ça ne va exister. Jamais. Homme ne qui n'a pas l'obéissance de Dieu, échouer exister tout le monde qui est fait il sorti de l'obéissance de dieu tout le monde qui est sorti j'ai dit moïse levé bâton ça n'a pas mon moïse le bâton dit le niveau moïse levé et puis il dit le fond là mais Moïse est moïse obéit c'est un bagaille au obéit. et l'eau serviteur a dit seigneur me voici vois moi les purifier, les tout bagaille est-ce que vous comprenez, Esaïe fait ville à prophétiser? Malgré ça, Esaïe, pourquoi j'aime sanctifier? Esaïe piret prophétie. Esaïe des prophétie pire. Esaïe prophétie, m'a Isaïe Esaïe 4, prophétie pire. Esaïe 5, les prophétise m'a Qui est à Esaïe le vrai prophète Dans Esaïe 6. Tout le monde là fait pour le cause. J'aime vérifier la bouche. Et là, mourir. C'est la mort aux yeux. C'est la mort aux yeux. Vous allez dire, les tout bon son prophète. Et c'est l'église là. Je avez qu'à manger les Et c'est la même. là. Et c'est les guisards là. Et c'est ce qu'on peut là. Quand vous opérer dans ce naturel, allez dans l'obéissance. Faites effectivement ça, Dieu m'a demandé au fait. L'église à 9 h 3, un capé. En capé. Oh my God. Fais mes yeux fais mes yeux Oh Shara Fais mes yeux Fais mes yeux Oh my God. va le prier pour faire mes pendant que que d'adoration hein, on yo ka chanter chanson Fais mes yo lever mon famez yo lever mon rababa baba shanda oh mando pour faire mes yeux lever mon Imande mandé rebacha rababa baba Seigneur, mes peuples. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, mes peuples au devant. Amen. Riman de Seigneur, moi je m'appelle pour nous plonger dans le sang Jésus. Nous plonger dans le bassin sang Jésus. Nous purifier, nous assoyer au nom de Jésus. Oh, nous sanctifier. Ou Dieu a Josué sanctifier le peuple. Là. Parce qu'il y a un gros prodige pour faire dans le temps. Là. Seigneur, moi je m'appelle pour nous sanctifier dans le temps. Peu importe péché mental, péché par action, péché par parole, nous demandons de pardon dans le sang. L'Esprit nous sanctifie dans le sang. Que peut vous sanctifier dans le sang Et peut prêt vous pour n'importe prodige, n'importe miracle à soi, n'importe puissance de Dieu à soi. Dans le salaire, étant que sacrificateur, demande pardon pour l'église. Santifiez l'esprit nous. Santifiez l'esprit nous. Chantez ça plus fort, Yeshua. Si on peut aller voir au pour chanter Yeshua, Yeshua, <més> ce Yeshua A toute force, vous chantez Yeshua. Levez Le fait des mains, la chanter Yeshua. Est-ce qu'on qu a chanté et Le ça encore avec moi est est tout? Atmosphère Atmosphère a changé. Parce que cet esprit dit là, amen. Tout spirit est là. Aqui. avec puissance, lit. avec puissance. Lila. J'ai à est lugar, de toi, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, mon, ça avec jena ne sais pas derrama tu vas, tu tu <-tour> <-tour> <monster> On déclare que c'est naturel, c'est naturel, Li dans la vie où à dans le nom puissant de Jésus. Alléluia! Raba Kachaya, Raba HaZaya, Ida van der Riba Sovaleré Gaïa, Ratatatata, Ida Raba Babo Moshataya, Sobrenatural et na l'ombre de Jésus, le surnaturel de Dieu, le surnaturel de Dieu, le surnaturel de Dieu, vous déclarer maladie au guéri, par le nom de Jésus, vous déclarer, vous déclarer, vous déclarer, vous déclarer problème, au nom de Jésus, vous déclarer maladie Guéris au nom de Jésus le surnaturel le surnaturel le surnaturel le surnaturel le surnaturel le surnaturel le surnaturel sur sur de Dieu levez le mains Les vêtements côtoient. Seigneur m'a prié. Après un tel message comme ça. Que chaque monde qui sortit là. Il sorti impacté par le surnaturel. Même Jean-Moïse. Lorsqu'elle définit rencontrer ensemble avec moi. Même Jean-Moïse avant pour rencontrer avec eux. Il était couru pour Pharaon. Il était peur pour Pharaon. Mais lorsqu'elle vient de rencontrer avec vous, même Pharaon sa qu'elle était peur. Il y a des capacités. Il y a assez de bagages pour le camper en face, Pharaon. Moi, priez dans le nom de Jésus. assoyez Chaque monde qui finit de rencontrer avec vous. Chaque Moïse qui finit de rencontrer avec vous. Peu importe le problème qu'elle a eu. Qu'elle assez des capacités pour le camper devant vols Peu importe l'ennemi qui était campé sur la ville. Peu importe l'ennemi qui était campé pour l'étude destinée. Peu importe de l'ennemi qu'elle t'a fait bécater des vols. Après qu'elle une sortie dans l'espace là. Moi déclaré par l'onction du père de la maison. Moi déclarer sous l'onction chaque homme de Dieu qui est là. Dans le nom de Jésus. Que Alléluia potentialité surnaturelle. Affecter la vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. dans l'atmosphère ça ou même qui dépose ton sémence ou déposer dans l'atmosphère ça dans l'atmosphère de gloire ça dans l'atmosphère de gloire ça avancer viens déposer avancer venez déposer dans l'atmosphère de gloire ça dans déposer dans onction ça Déposer dans l'auction, ça. Charadabaha, ça pour me faire un bagage très spécial. M'sati pour me faire un bagage très spécial. Et nous avons douze soirées. Douze soirées pour commander les 12 mois. Nous venons là, nous prier, nous tendez la parole, nous adorer. Même nous sous comme pour m'en faire arrêter dans la théorie. Et mon table faire chaque mounion enveloppe, vlo. What of mon koyer? Prends. Et me souhaitez souger petite pour le petit tout. Nous pour faire un bagage qui très symbolique pouvez faire sûr que le chiffre, l'argent qu'on le mettre en enveloppe, il y a 12 là-dedans. OK Je connais si quelqu'un mette 12 000, si quelqu'un 1 1012 pesos, si quelqu'un mette 512 pesos, si quelqu'un mette 112 pesos, mais faites sûr que il y 12 qui accompagnent. Je ne sais quantité vous mettez. Peut-être que c'est 12 pesos qui n'ont pas de problème. Même dans les mêmes que vous connaissez, avec cuillère comme mesirée, c'est cuillère qui est bonne, a un peu Et ça, la Bible dit, si vous bon avez un bonjour, il y a un petit cuillère, il y a un petit cuillère. Si l'homme a un louche, il y a un louche. Indistinctement, tout le monde qui l'a pas dit même 12 pesos il n'y pas de temps, un enveloppe. Et après, on a un enveloppe, ça, on un dernier jour. On va commencer à distribuer. Non, il Chaque monde prend un enveloppe. Il n'y pas besoin de lever les mains, il y a enveloppe. Pour un petit tout. Ou bien douze 12 pour un petit Dans le dernier jour, on a prié sur vous. Parce que dans le monde spirituel, il faut qu'on ait qu'au-delà des prières, l'argent, sont un bagage qui vraiment important. Nous avons fait partie des gens qui 12 000 pesos. Nous avons fait partie des gens qui 12 000 pesos. Pourquoi pas 12 millions de pesos? Bébé pour un petit bébé. Nada les espéras. La présence aille pour eux. Les vécaper, les vécaper pour nous terminer. Alléluia. déclarer au nom de Jésus. Que grâce, mon Dieu accompagnez-vous. Que faveur, mon Dieu accompagnez-vous. Que grâce, mon Dieu, couvre la vie. Vous. Même mon Dieu qui t'a mené au vini, je dis. Hein? La mène au vini, demain si Dieu veut. Et demain si Dieu veux c'est absurde naturel. Na auction ça, ça y monde qui va côté là. Ou même, ça, les vous capable pouvez aller, ça y monde qui va côté là, dans l'onction ça, au nom de Jésus. Bon Dieu béni, bon Dieu béni. Alléluia Sharababou Sharabah Yes hey. Hey. Mon qui soko natu, Ça, La terre La Hey La terre La La on ne peut pas comprendre. Livre John Kelly à Livio là. Aïe, aïe, aïe.